Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien, euh, bienvenue dans ce live, alors ce qui me fait ce qui me fait sourire, ce qui me met la banane c'est que en fait j'ai un ami qui est venu ici euh, en début de semaine et il m'a conseillé de changer le, le fond de, de, de mes lives en fait, le, le, le fond qui normalement est ici alors ça vous dira rien parce que je vous montre là, vous le voyez pas, mais euh, c'est la tenture que vous voyez à chaque fois quand je suis sur un live, la tenture africaine qu'on a et euh... Et en fait, pour l'instant, elle l'a pas changé, mais c'est vrai que cette tenture, moi-même, des fois je me dis, je la vois sur toutes mes vidéos, comme je mets mes lives après sur la chaîne YouTube, je me dis, bon, alors en attendant, je vais me mettre devant la télé, donc je suis assis par terre en fait, et je suis devant la télé, et j'ai mis le, les fonds d'écran de l'Apple TV. Alors peut-être que ça va sauter à un moment donné, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, aujourd'hui je ne vais pas vous parler de ça, aujourd'hui je vais vous parler de réseaux sociaux, parce que je pense que ça peut intéresser énormément de monde, et que c'est quelque chose qu'on me demande régulièrement, de savoir... Quel est aujourd'hui le meilleur réseau social pour développer son business en ligne Alors, développer son business en ligne, c'est euh, en fait, c'est quel réseau social aujourd'hui il est conseillé d'utiliser pour aller chercher des clients, pour aller chercher des prospects, pour aller chercher des gens avec qui travailler. Bref, quel réseau social utiliser aujourd'hui en 2020 pour faire du business, pour, faire, pour développer son chiffre d'affaires Alors. C'est une super bonne question, et je vous remercie de l'avoir posée, et je vous souhaite une excellente soirée. Non, sérieusement. Aujourd'hui, on va dire qu'en termes de réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on a On a, on a euh, Facebook, on est dessus, Facebook, On a et à l'intérieur de Facebook, il y a différentes possibilités. Profil, page, groupe. On a euh, Instagram, on a Twitter, on a LinkedIn, je le dis comme je peux, hein, d'accord LinkedIn, si ça va pas, vous me le marquez. Euh... Après, on va aller vers du Snapchat, on va aller sur, sur du Pinterest, on va aller sur... Vous avez vu, j'ai fait, fait le front qui, qui se fronce, donc vous avez déjà compris que pas c'est pas ma cam. Euh, bref, on a plein, plein de réseaux sociaux. Alors, il y a déjà une première chose, c'est que le réseau social que vous allez euh, choisir, il va être euh, vraiment important de voir lequel vous choisissez en fonction de là où vous voulez développer. C'est-à-dire que si vous voulez développer en France ou en Chine ou... En Espagne, par exemple, vous n'allez pas utiliser les mêmes canaux, les mêmes réseaux sociaux, parce qu'ils n'utilisent pas forcément les mêmes réseaux sociaux. Ok Pour faire simple, on va rester en France. Mais dans tous les cas, ce que je vais vous dire, vous allez voir, ça va, <rire> vous allez peut-être m'en vouloir, mais dans un premier temps, déjà, ce qui va être important, c'est que, que vous choisissiez le réseau social qui vous plaît le plus, le réseau social avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Et ça, c'est hyper important, parce que si je vous dis... Euh, Écoutez, le truc, le, écoute, le truc qu'il te faut, c'est Twitter. Et que vous me dites, « Ouais, mais Twitter, je ne le sens pas du tout. Je n'ai jamais, jamais senti ce truc-là. Il faut envoyer plein de tweets, blablabla. Bla, bla. Je ne sais pas trop comment suivre les gens, etc. etc. » Ça ne va jamais fonctionner. Donc, choisissez un réseau social qui vous va bien et développez-le correctement. Développez-le comme il se doit. Créez du contenu qui va bien. Moi, personnellement, je travaille actuellement sur principalement deux réseaux sociaux. Facebook et, euh, et Instagram. Qu'est-ce que je vois comme grosse différence Ah oui, alors ça, c'est pas cool, ça crée une différence de luminosité monstrueuse. Alors attendez, bougez pas on va essayer de faire un truc. Voilà, bon, on va faire ça comme ça, c'est pas grave. J'avais pas prévu que ça change de fond d'écran, <rire> c'est n'importe quoi. On fera peut-être autrement la prochaine fois. Euh... Instagram et Facebook. Alors, il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, par exemple, ma fille qui a 18 ans, pour elle, elle est quasiment, voire non, elle est absente de Facebook maintenant. Il, la, le seul moment où elle va venir sur Facebook, c'est si je la taxe sur une publication. Parce que Facebook est devenu un petit peu, faut se le dire, est devenu un petit peu un réseau social de vieux. Sachant que pour les jeunes, on est vieux à 30 ans. Donc, c'est compliqué quand on atteint bientôt les 50 ans. Mais... Ce que j'aime beaucoup dans Instagram, qui est un petit peu the place to be aujourd'hui, mais attention, encore une fois, c'est l'endroit où il faut être. Il faut quand même bien, encore une fois, euh, savoir que moi, Instagram, je suis en train de le développer, mais ça fait à peu près 10 ans que je, régulièrement, j'y viens et j'y reviens. Okay Pourquoi j'y vais de plus en plus vers Instagram Parce que, alors à la fois, c'est un petit peu le réseau qui, qui monte et qui va bien, mais c'est surtout un réseau, j'aime bien, parce que c'est à la fois très propre au niveau de ce que les gens mettent, et c'est surtout leur propre création. Vous avez remarqué que sur Facebook, on est quand même beaucoup sur du partage, de partage, de partage. Et des fois, c'est pas rare quand il y a une publication qui fait le buzz. Le buzz, c'est pas rare de la retrouver un petit peu euh, dans, dans plein de vos contacts. Et puis Facebook, je trouve, c'est un petit peu des fois le, un petit peu un ramassis de n'importe quoi. Moi, quand je vais voir les gens, que je suis leur profil, il y a des fois, je vous avoue, je suis là, je regarde leur profil, je me dis. Je ne sais pas bien ce que je pourrais liker ou ce que je pourrais commenter parce que juste, ça m'intéresse pas vraiment ce qu'ils partagent. Alors, ceci dit, la conséquence, elle est souvent clair net sans bavure, c'est que si les gens ils partagent des trucs qui m'intéressent pas souvent je les enlève de mes amis parce que ça n'a pas vraiment de sens. ça veut dire que la personne en fait elle vibre pas sur la même fréquence que moi et que on va jamais pouvoir vraiment rentrer en contact, discuter et partager des choses d'accord. Sur instagram c'est un peu plus facile. les gens déjà Instagram l'objectif c'est d'avoir ce qu'on appelle un feed, c'est le feed, c'est là où vous avez vos, vos photos de votre fil d'actualité finalement mais, mais résumé sous forme de, de petites vignettes, il y en a qui font des trucs magnifiques, mais c'est surtout qu'on euh, voit très très rapidement si la personne elle partage des belles choses, si elle partage ses, ses créations à elle. On voit aussi du n'importe quoi sur Instagram, réellement, mais c'est beaucoup plus rare et c'est beaucoup plus efficace à mon goût. Maintenant, en termes d'échange et de communication avec les gens, je me sens beaucoup plus à l'aise avec Facebook. Pourquoi Peut-être parce que je le pratique depuis plus longtemps, mais... Le contact, bref, il y, y a du bon et il y a du moins bon dans l'un et dans l'autre. Moi, par exemple, quand je, je, je fais toujours mes stories sur Instagram et elles sont partagées sur Facebook. Et sur Instagram, quand je fais un sondage, par exemple, les gens, ils ont, ten, ils ont tendance à, à cliquer sur euh, « je veux de l'info, je veux de l'info, je veux savoir ce que c'est ». Et puis, quand on les contacte, on se rend compte qu'ils ont juste cliqué parce que c'était drôle de cliquer sur un sondage, mais ils en ont rien à secouer du tout. Donc, c'est très, très drôle. Mais... Ce qui est super important pour le choix du réseau social, c'est pour ça que je vous disais en introduction. Vous allez peut-être me haïr parce que vous allez dire en fait tu donnes pas vraiment de réponse. C'est si vous avez déjà fait du business sur un des réseaux sociaux, eh bien choisissez le, gardez le réseau qui vous va bien, gardez le réseau qui va vous permettre de continuer à développer votre business. Ne partez pas dans tous les sens. Approfondissez. Ça vous empêche pas d'avoir un compte Instagram. Imaginons vous développez sur Facebook, vous allez chercher des amis, vous en avez 4000, 4005, vous arrivez proche des, des 5000. C'est que des fonds d'écran qui pètent, hein, c'est terrible. Vous arrivez proche des 5000, bref, vous gérez tout ça. Continuez à fond à développer votre visibilité sur Facebook et on fera un autre live, je vous ferai un autre live dans, qui pourra s'intituler « Que partager sur les réseaux sociaux » parce que là, il y en a pas mal à dire quand même. Honnêtement, notamment sur Facebook, il y en a pas mal à dire. Mais ça sera un autre sujet. Mais ouvrez quand même un compte Instagram si ce n'est pas déjà fait et puis regardez ce qui s'y passe allez suivre quelques personnes, voyez si vous suivez en retour, puis petit à petit, sans mettre trop d'énergie, vous pouvez commencer à vous familiariser avec l'outil, à le développer, à voir un petit peu si ça vous correspond, etc. etc. Mais vous avez un compte qui va éventuellement prendre de l'ampleur, gentiment mais sûrement, et puis, il est là, et à un moment donné, vous pourrez réellement vous en occuper. Mais faites... Le réseau social que vous allez choisir pour vous, moi je connais des gens qui développent principalement sur LinkedIn qui est un, pré... est un réseau très professionnel, qui est axé professionnel, mais plus on avance, plus il y a des partages du type citation, choses comme ça qui n'y avait pas du tout à la base. Mais d'un autre côté, LinkedIn c'est aussi un, un, un réseau où les gens font beaucoup de partages d'articles, de médias, de choses qu'ils trouvent. D'accord Donc c'est pas non plus forcément leur truc à eux. Donc mais c'est pas mal pour aller chercher des gens qui sont déjà bien dans un état d'esprit euh, professionnel. Donc tout dépend aussi de la cible que vous avez, tout dépend de qui vous recherchez. Donc tout ça c'est super super important. Et puis mais ça je suis quasiment sûr d'avoir déjà fait euh, une vidéo là-dessus sur Facebook, qu'est-ce que vous allez choisir entre le profil, la page ou euh, le groupe parce que réellement aujourd'hui, on est sur un développement plus profil même si à la base c'est pas fait pour ça. Hein, qu'on soit bien d'accord. Cette vidéo devrait être sur mon, mon, mon, ma page professionnelle. De toute façon, une page est toujours professionnelle. Mais aujourd'hui, Facebook euh, clairement met en avant que si vous développez sur une page, vous devez booster... Et booster, ça veut dire, c'est pas juste mettre un petit coup de boost à la publication. Non, non, non, c'est sortir la carte bleue et faire en sorte que votre publication, elle soit boostée par les algorithmes Facebook de façon non pas organique, mais de façon complètement euh, bah, payée. Vous payez de la pub, c'est ce que veut faire Facebook. Parce qu'à un moment donné, euh, Mark Zuckerberg, il n'est pas complètement euh, philanthrope non plus. Il faut bien qu'il gagne sa vie. Donc aujourd'hui, on est plus axé sur tout ce qui est groupe et euh, profil. Reprenez sur mon fil d'actualité, reprenez sur les vidéos que j'ai faites. C'est une vidéo qui date d'il y a quelques mois déjà, mais vous trouverez un live qui parle de ça. Mes lives sont tous sur mon fil d'actualité, donc vous pouvez les retrouver facilement. Je détaille un petit peu plus les, les trois types de, de, de, de profils, pages et groupes. Et ce que je vous conseille de faire aujourd'hui, ça n'a toujours pas changé. Donc, une dernière fois... Choisissez un réseau dans lequel vous vous sentez bien, où vous êtes à l'aise avec les outils. De toute façon, même si vous êtes à l'aise avec les outils, régulièrement, ça change. Donc, il y a des modifications, il y a des fonctionnalités qu'on trouve plus, qui changent d'endroit, etc., etc. Donc, faudra de toute façon vous adapter. C'est des nouvelles technologies. Donc, ça va relativement vite. Donc, ne vous en rajoutez pas en voulant développer sur plein de plateformes à la fois parce que souvent, on a tendance à faire ça aussi parce qu'on se dit, bon, bah, j'ai épuisé le nombre de contacts, j'ai épuisé mes prospects sur un réseau. Donc, je vais en développer d'autres, bon, de vous à moi on pourrait y passer quelques heures à en discuter mais c'est aussi une forme de euh, d'excuse pour aller en chercher les nouveaux mais si vous n'avez pas réellement euh, fini de, de, de, de bien aller chercher les gens dans vos contacts sur un réseau n'attaquez pas le suivant, continuez à développer voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce soir je vous souhaite une excellente euh, fin de journée, une excellente après-midi si vous me regardez du Québec, et puis euh, je crois qu'on fera autrement, parce que ça c'est vraiment pas top je suis à moitié bleu d'un côté là, donc c'est pas cool du tout, donc la prochaine fois je pense que je reprendrai certainement dans un premier temps le, le fond euh, la tenture ou alors on la changera ou je mettrai un fond vert, j'en sais rien en tout cas je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à commenter, à liker, ça me fait toujours plaisir, et puis à partager autour de vous si vous aimez le contenu que je vous propose à très vite, ciao ciao